Je vais démarrer mon premier projet, donc « Projet »,« Commencer un nouveau projet ». Ok. Alors dans « App Inventor », on a l'interface de la tablette ou du smartphone Android. Et puis ici, tout un tas de menus qui vont nous permettre de positionner des boutons, des images dans cette partie. Par exemple, si je veux positionner deux boutons, je ne vais pas prendre le bouton et le déplacer ici. Pour pouvoir positionner mes boutons, je vais devoir utiliser une disposition, un arrangement. Donc par exemple, si je veux deux boutons l'un à côté de l'autre, je vais prendre un arrangement horizontal et je vais positionner mes boutons à l'intérieur. Comme ceci. Même chose pour la partie verticale. Si je veux un bouton l'un au-dessus de l'autre, je mets mon premier bouton et mon deuxième bouton. Alors bien sûr, je peux centrer tout ça. Maintenant, je vais centrer l'ensemble. Donc là, j'ai le bouton. Là, j'ai l'arrangement. Donc l'arrangement ici, je vais l'aligner, centrer. Voilà. Je peux bien sûr renommer mes boutons. Et également... Le texte à l'intérieur, donc deux choses différentes, le nom du bouton et le texte à l'intérieur. Voilà. Et pour renommer le bouton, c'est ici. Donc le texte à l'intérieur et le nom. Le nom est utile lorsque je vais aller sur « bloc » pour définir ici. Les paramètres de programmation. Donc, par exemple, si je veux euh, créer une action lorsque je clique sur ce bouton-là, ce bouton-là s'appelle Rebouton 2. Donc ici, je vais sur Rebouton 2. Et quand je clique, je vais faire quelque chose. Voilà comment ça se passe. Pour voir ce que ça donne en réel, c'est-à-dire sur mon smartphone, je vais démarrer iStarter, ici. Et cette fenêtre, je la laisse ouverte, je la réduis seulement. Et ici, je vais aller me connecter en USB. Dès l'instant, la connexion s'effectue. Je peux voir sur ma tablette Android, en temps réel, ce que je fais. C'est-à-dire que si je modifie ici... Directement, je vais le voir apparaître sur ma tablette. Je supprime le bouton, par exemple. Je vois directement ce que ça donne. Je rajoute une image. Je sélectionne une image. Voilà, je vois mon image apparaître.